Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, quelles sont les villes dans lesquelles il faut investir en 2023. Alors attention, bien évidemment, ce n'est que des recommandations par rapport eh bien, aux études, par rapport à l'analyse que je vais faire. D'ailleurs, on va le faire dans quelques instants sur mon écran, pas à pas, ensemble pour t'expliquer concrètement comment toi tu peux faire. Ce sont finalement des idées, des pistes que je te donne ici de villes qui, à mon sens, sont des villes dans lesquelles j'investirais et notamment d'ailleurs, c'est plutôt étrange, mais c'est vrai qu'on retrouve dans toutes ces villes et eh bien notamment la ville dans laquelle je réside où effectivement j'ai fait mes investissements immobiliers et sur lesquels effectivement j'ai des rentabilités qui sont globalement intéressantes. Bien évidemment, ce sont que de la théorie euh, parce qu'il faut bah, faire cette étude-là en amont, bien évidemment pour essayer de dresser déjà euh, les villes dans lesquelles ça paraît intéressant de se, de se pencher. Et bien évidemment, après derrière, il faut aller beaucoup plus loin dans le raisonnement, il faut aller dans la ville en question, il faut faire des visites hein, parce que regarder sur le bon coin, sur ce loger, faire ses études comme là, je vais te faire voir ici avec différents fichiers Excel, etc. C'est très bien. Mais derrière, bien évidemment, il faut pousser le raisonnement beaucoup plus loin, l'analyse beaucoup plus loin et c'est surtout qu'il faut faire des visites. Hein. Et puis derrière, il faut aussi se projeter par rapport eh bien, aux différentes exploitations qu'on va pouvoir faire. Donc justement, dans cette vidéo, et je voulais préciser, on va voir ensemble eh bien quelles sont les villes qui sont les plus rentables, qui ont la meilleure rentabilité, mais à mon sens ce n'est pas suffisant quand on investit sur immobilier que de se dire bah je vais me baser et je vais faire un focus que sur la rentabilité parce que des villes peuvent être effectivement très rentables comme ça sur le papier par rapport notamment au prix d'achat et par rapport au loyer espéré. Mais par contre, il peut arriver aussi parfois que dans certaines villes, eh bien, on ait des impayés qui soient plus importants que d'autres villes parce qu'on a par exemple un chômage qui est plus important. Ou alors, ça va être aussi parce qu'il y a une tension locative qui est plus faible. Et donc, ça veut dire que si derrière, tu es investisseur IMO, que sur le papier effectivement, tu as des bonnes rentas entre le loyer et le prix d'acquisition, mais que derrière, c'est compliqué pour trouver un locataire, bah, franchement, ça va être compliqué pour toi d'avoir des retours qui sont intéressants. Si un investisseur IMO, ce qu'il aime, c'est avoir des locataires réguliers, des locataires qui restent même le plus longtemps possible, qui ont un pouvoir d'achat important, c'est-à-dire pour du coup espérer qu'il n'y ait pas des, des impayés derrière et puis aussi que derrière, eh bien, euh, on ait suffisamment de, de personnes intéressées par notre logement. Comme ça, au moins, entre guillemets, tu as le choix du roi, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. cest qu'en gros, tu vas pouvoir choisir un petit peu qui va être ton futur locataire. Donc, l'idée, c'est de donner la meilleure configuration possible quand on est investisseur immobilier. Donc là, ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est qu'on va dresser ensemble eh l'ensemble des villes qui, à mon sens, sont les villes les plus pertinentes en termes d'investissement locatif, celles sur lesquelles, moi, du moins, j'irai. Il faut pousser le raisonnement plus loin, bien évidemment, et on va découvrir ça tout de suite directement sur mon écran.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 Tout simplement parce que tu vas recevoir deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif justement, d'investissement en immobilier, mais je te parle aussi d'investissement en bourse puisque tous les mois, je publie une vidéo où justement eh bien, je prends une partie de mes gains réalisés dans l'immobilier que j'investis en bourse et je fais ça directement avec toi, je fais les trades en live avec toi et je partage ça librement, cette chaîne YouTube. Je te parle aussi deux fois par semaine eh bien, de mes entrepreneuriats, tout simplement de ce que j'entreprends. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai obtenu ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle et immobilière, mais grâce aussi à la conciergerie d'appartements. Deux business que tu peux lancer toi aussi dans ta ville dès maintenant, sans crédit bancaire, sans un gros apport et avec des résultats qui sont rapides en 30 jours. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, je t'ai préparé justement deux formations totalement gratuites à découvrir dans la partie description de cette vidéo. Deux formations qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans ta ville et qui j'espère vont te permettre d'obtenir cette liberté financière, en tout cas que moi j'ai pu obtenir grâce à ces activités autour de L'immobilier. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler d'investissement locatif et on va voir ensemble, eh bien, quelles sont les villes qui, à mon sens, sont les plus pertinentes en termes d'investissement locatif. Donc j'imagine que tu dois connaître notamment Meilleur Agent. Donc on va passer tout de suite, bien évidemment, sur ce site internet, un site qui regorge d'informations, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Je vais t'en faire découvrir d'autres, bien évidemment, mais c'est surtout que je vais te faire découvrir. Ma méthodologie, comment je m'y prends pour faire des études de marché Alors, ça va être assez théorique, bien évidemment. Encore une fois, après, il faut pousser plus loin le raisonnement, mais ça va quand même te donner des pistes de réflexion et qui vont te permettre, j'espère, à toi aussi de faire des bons investissements. Je précise aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement locatif, que je ne suis pas un conseiller financier, je n'ai aucun diplôme par rapport à ça, je suis juste là pour te livrer mon expérience en tant qu'investisseur IMO, en tant qu'entrepreneur, je suis là pour partager ça librement, cette chaîne YouTube, et c'est ce que je vais faire encore une fois aujourd'hui. Donc, on va passer tout de suite eh bien, sur mon écran. Euh, du coup, on va aller tout de suite sur eh bien, euh, donc, euh, ma fenêtre liée eh bien, à ça. Donc voilà, donc, on arrive ici, donc on arrive sur le site internet meilleur agent. Donc là, on a tout déjà une première page sur meilleur agent qui recense eh bien, les prix de l'immobilier en France. Il te, ressort, il te recense finalement les plus grandes villes de France avec bah, notamment le prix au mètre carré par appartement, le prix au mètre carré par maison, le prix, le loyer pardon, au mètre carré par appartement et le loyer au mètre carré moyen par maison. Donc là, ce sont des moyennes, bien évidemment, hein, et c'est ce que je te disais, il faudra ensuite aller beaucoup plus loin dans la réflexion, il faudra eh bien, aller sur la ville en question et voir un petit peu, parce que forcément, il y a des quartiers qui sont peut-être plus porteurs que d'autres, ou des quartiers qu'au contraire, il faut absolument éviter, parce que c'est des quartiers où, voilà, peut-être qu'ils sont un peu mal famés, etc., et donc, où forcément, les locataires ne vont pas aller. L'étude va pousser beaucoup plus loin dans ce que je vais faire aujourd'hui, tout simplement parce que mon idée, c'est de t'apporter les villes qui soient certes les plus rentables comme ça sur le papier, mais c'est aussi qu'on se projette par rapport à la location, euh, que, que tu comprennes que ça on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et là, vraiment, cette vidéo, j'espère qu'elle va vraiment t'aider. Et c'est notamment bah, une vidéo qui, à mon sens, va te permettre, bah, dans tes futurs investissements immobiliers, de reproduire le même schéma que je vais faire ici. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on récupère eh bien ces différentes villes tout de suite. Donc, Là, je précise, ce sont les 20 plus grandes villes. Donc, ça veut dire que ce sont les 20 villes qui ont une population généralement au-dessus de 100 000 habitants. Ce qui, ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire que euh, les villes euh, supérieures à 100 000 habitants sont forcément les villes les plus rentables. Hein. Je veux quand même préciser ça, avant de repartager mon écran, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'une ville a plus de 100 000 habitants qu'elle est plus rentable. J'entends beaucoup de personnes aussi me dire régulièrement qu'ils veulent faire de la location courte durée dans des grandes villes. Je les dis de le faire pour deux raisons essentielles. La première, parce que déjà, effectivement, il y a des réglementations qui sont de plus en plus fortes sur ces villes-là, mais c'est aussi que... Bah, il y a plein de villes, des, des villes de taille moyenne, voire des petites villes, qui ont des rentabilités qui sont explosives parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc, aujourd'hui, se dire qu'il faut forcément aller sur les grandes villes, c'est, à mon sens, faire une erreur euh, vraiment en termes d'investissement. Maintenant, effectivement, ce sont quand même des villes qui sont plus porteuses. Il y a plus d'activités, il y a plus d'étudiants, il y a des universités, il y a des gares, il y a euh, peut-être aussi euh, des aéroports, il y a voilà, une attractivité effectivement qui favorise la ville. Mais, se Faire un focus uniquement sur ces villes-là ce serait une erreur. Donc, c'est pour ça que ce que je vais te dire ici est très bien, mais je pense qu'il y a encore d'autres villes, mais je vais quand même t'en lister d'autres par la suite, que je vais pouvoir te recommander. Et on retourne du coup eh bien, sur mon écran. Alors, euh, donc on arrive ici. Donc, moi, ce que je te propose, et eh bien c'est que… Alors, tu as une carte aussi hein, ici qui est plutôt intéressante avec justement un code couleur, donc, euh, bah, qui voilà, te donne des, indi des indicateurs, bien évidemment. Moi, ce que je vais te proposer, eh bien, c'est tout simplement qu'on récupère ces chiffres-là et qu'on les colle eh bien, dans un fichier Excel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager même mon écran. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple à partager l'intégralité. Comme ça, du coup, eh bien, on va pouvoir euh, retrouver... Voilà, donc on est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller maintenant sur mon fichier Excel... Et je vais partager avec toi eh bien, comment je m'y prends tout simplement. Donc là, je vais copier-coller eh tout simplement les informations que je viens de récupérer sur Meilleur Agent, juste ici. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu de tri. Euh, donc, on va virer déjà tout ce qui est maison parce qu'à mon sens, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller sur les appartements. Généralement, c'est ce que cherchent les investisseurs. Mais il les maisons, il y a aussi des très bons coups à faire. Hein. Euh, on va faire aussi un petit peu de tri directement ici. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer euh, les espaces. qu'il y a des espaces un peu partout. Là, on va les remplacer par rien euh, pour retirer tous les chiffres, pour que ça soit plus facile à traiter. Voilà. Donc là, on est comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement formater ça euh, au format euh, au format nombre. Voilà, et même ici, ce que je vais faire pour que ce soit un peu plus propre, que ce soit un peu plus visible à l'écran, c'est que là, je vais retirer ça, et voilà. Ensuite, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va rajouter, et eh bien, tout simplement une colonne rentabilité rentabilité brute puisque bien évidemment euh, alors ici je vais tu, tu vas le voir je vais intégrer quand même les frais notaires parce que pour moi les frais notaires c'est c'est une, une notion qui est quand même très importante dans dans, dans, nos, dans nos calculs si tu prends pas la rentabilité des frais de notaires franchement ça fausse complètement le projet euh, donc au moins la rentabilité euh, brute donc ce que j'entends euh, bah, celle avec les frais notaires quand même et ensuite après bien évidemment il faut pousser plus loin les, euh, les et calcul puisque la rentabilité nette s'obtient notamment eh bien en retirant les différentes charges puis après tu as la rentabilité nette nette, où effectivement tu intègres aussi la fiscalité etc etc mais on va pas forcément aller sur ce terrain là aujourd'hui euh, c'est pas du tout le but de cette vidéo donc comment on obtient une rentabilité une rentabilité en fait c'est tout simplement l'addition des revenus qui ont été générés tous les mois donc sur l'année donc on prend le les revenus tous les mois, multiplié par 12, qui fait donc l'année, divisé par le prix d'achat. Ça, c'est le calcul classique que tout le monde connaît et que tout le monde fait quand on est un investisseur, même un investisseur débutant, c'est faire ça. Donc on va le faire. Donc tout simplement, on va prendre le loyer au mètre carré moyen. Donc on va rajouter des petites parenthèses pour que ça soit un petit peu plus propre, et puis aussi pour que le calcul se fasse mieux et qu'il n'y ait pas de, de souci. Qu'on va multiplier donc par 12, et on va diviser ça par eh bien donc le prix moyen au mètre carré. Puisque là, on est sur une notion de mètre carré moyen, d'accord Donc, on va rester dans le même principe. Euh, par contre, ici, comme je te le disais, moi, je vais intégrer les frais de notaire. Donc, je vais mettre ça, multiplié par, alors les frais de notaire, en général, c'est entre 7 et 8 Donc là, je vais partir sur, allez, sur, euh, sur, euh, sur 8 de frais de notaire. Ça, ça peut varier. Donc, bref, tu, tu feras le calcul par toi-même. Donc, on va mettre 1,08 pour avoir les frais de notaire, du coup, intégrés dans le prix au mètre carré moyen. Et vu qu'on veut du coup un pourcentage, eh bien, on va multiplier par 100 pour l'avoir au format pourcent. D'accord Tu aurais pu utiliser aussi les, euh, les, euh, les fonctions pourcentage, ça marche très bien sur Excel. Là, je te les fais au format, euh, on va dire, euh, mathématique, mais tu aurais pu utiliser aussi les notions pourcentage, ça marchait très bien. Voilà, donc là du coup, on obtient la première ville et ce que je te propose, c'est que tout simplement, eh bien, on colle ça à l'ensemble des villes qu'il y a ici. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formater ça un petit peu plus propre et on va mettre tout simplement deux décimales juste après. Ce que je te propose aussi, c'est qu'on fasse un filtre, tout simplement, euh, pardon, pas ici, dans euh, filtre automatique, tout simplement parce que l'idée maintenant, c'est qu'on repère bah, forcément les villes qui sont les plus rentables. Donc, on va notamment faire un tri en ordre décroissant. Voilà. Donc, on a une ville qui est très rentable, Mulhouse, ensuite vient saint étienne Roubaix, Tourcoing, Le Havre, Limoges, Perpignan, Dunkerque, Nancy, Le Mans justement, Metz, Nîmes, Argentina, etc. Et la ville qui est la moins rentable justement de toutes ces grandes villes, c'est Versailles, d'accord Et ensuite, c'est Paris. Tu vois, j'aurais cru que c'était Paris, euh, bah finalement non, <rire> finalement c'est Versailles qui est encore moins rentable. Ensuite, on a Boulogne-Billancourt, tu vois, dans, les, vraiment dans le, tous les derniers. Euh, Montreuil, Annecy sur seine Aix-en-Provence, Courbevoie, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Nantes. Voilà, là, on est vraiment sur des villes qui sont euh, bah, vraiment les toutes dernières. Donc, ils font partie des plus grandes villes qui sont les moins rentables. Donc, bien évidemment, en tant que bon investisseur, on ne va pas du tout aller sur ces villes-là et on va plutôt aller chercher euh, bah, les villes type Mulhouse, saint étienne Roubaix, Tourcoing, Le Havre, Limoges, Perpignan, Dunkerque, Nancy, Le Mans. Voilà, tu peux essayer de te prendre déjà toutes ces euh, villes-là qui ont des rentabilités qui varient, voilà, qui sont au moins de 6 Moi, j'ai envie de te dire, pars au moins sur des euh, villes qui, au moins 6 parce qu'en dessous, si déjà en rentabilité brute, tu es en dessous de 6 euh, pour générer du cash flow, ça va être compliqué, vraiment. Euh, parce que l'objectif, quand on investit sur IMO, c'est aussi de générer des cash flow. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une science exacte, hein, ce que je suis en train de te dire ici. Euh, ça mérite un peu plus d'investigation, bien évidemment, puisque ce ne sont que des moyennes, des moyennes liées sur l'intégralité de la ville. Et on sait aussi qu'en fonction des villes, en fonction des typologies de logements, on peut avoir des choses qui sont complètement différentes. Donc là, l'idée de cette étude, si tu veux, c'est qu'on voit ensemble, et eh bien, donc là, on l'a vu, a priori, c'est ces villes-là, mais qu'on aille beaucoup plus loin. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qui me semble important d'aller de, de, de, vérifier, c'est aussi la tension locative. Donc la tension locative, eh bien, généralement, on l'a en faisant ce que font beaucoup d'investisseurs IMO, c'est qu'ils font des fausses annonces. C'est-à-dire qu'ils bah, vont poster des annonces pour voir un petit peu bah, derrière la demande qu'il y a. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes euh, Est-ce qu'il y en a très peu Donc, Pour faire simple, hein, dans des villes où il y a une très forte tension locative, en règle générale, tu reçois quinzaine, vingtaine par jour de demandes. Au contraire, quand il n'y a pas trop de tensions locatives, ça va peut-être être une demande par jour, tu vois Et encore, même parfois, ça peut être moins que ça. Donc, ça déjà, c'est un baromètre. C'est tout simplement que, euh, bah, en fait, ça va te dire, finalement, bah, si tu es investisseur IMO, et que derrière, tu as beaucoup de demandes pour logement, bah, c'est plutôt cool. Parce que ça veut dire que, bah, entre guillemets, tu as le choix du roi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir un petit peu qui va être ton locataire. Ça veut dire que bah, demain, ton locataire, il part, y part, il n'y aura pas de vacances locatives parce que tu vas en retrouver un autre. Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on investisseur IMO, il y a l'aspect vacances locatives qui rentre en, aussi en, en ligne de compte. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais à mon sens, ce n'est aussi pas encore suffisant, du coup, de connaître la tension locative. Parce que, donc tu le comprends, ce, ce, ce paramètre-là joue un rôle important. Parce qu Imaginons, que tu as une ville qui a une très bonne rentabilité sur le papier, comme là on l'a vu ici, on va voir après de manière beaucoup plus précise, qu'on va retourner sur mon écran, mais que derrière il euh, y a une tension locative qui est très faible, bah, ça veut dire concrètement que tu vas risquer de galérer pour trouver un locataire euh, ça va être compliqué, enfin, disons que ça va prendre du temps, que si, quand au locataire il va partir, bah, il va falloir en retrouver un autre, donc il va s'écouler un petit peu de temps, etc. etc. et ça, ce n'est pas forcément très bon. Donc pour moi, il faut intégrer ça dans son étude. Il faut aussi intégrer à mon sens le revenu annuel moyen des ménages, puisque plus le revenu annuel moyen va être élevé, plus forcément les ménages vont être tentés, au contraire d'acheter. Donc ça veut dire qu'ils vont être moins tentés de louer. Donc ça, cette information-là, il faut aussi l'apprécier. La, la, il y a aussi la population, euh, la démographie, puisque bah, si par exemple, tu es sur une ville qui au contraire, chaque année perd des habitants, ce n'est pas très bon signe. Euh, ça veut dire que, euh, bah, en fait, pourquoi ils partent Généralement, c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Donc, ça veut dire que le bassin, euh, le bassin on va dire, euh, d'entreprise est de moins en moins performant. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'intérêt pour cette ville-là, donc tu comprends que derrière tout, tout en découle, euh, aussi bien des personnes qui veulent se loger, qui veulent élire euh, leur résidence principale, qu'aussi en courte durée. Parce qu'en courte durée, je le dis souvent, aujourd'hui, euh, on a de plus en plus de professionnels, mais s'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, qu'il n'y a pas vraiment d'activité économique, bah, il n'y aura pas forcément de passage, ou du moins pas suffisamment. Donc, il y a toutes ces notions-là qu'il faut, à mon sens, intégrer dans sa, dans sa réflexion pour déterminer quelles sont finalement les villes sur lesquelles moi j'irais, sur lesquelles qui seraient peut-être les plus performantes euh, en termes locatifs. Donc, il y a la rentabilité nette comme on vient de le voir à l'instant, mais maintenant, moi, ce que j'ai vraiment envie d'aller, c'est plus le côté locatif et étude des villes. Et ces démarches-là, en fait, que je t'explique ici, bah, en fait, je te propose que tu la fasses toi aussi dans ta ville ou dans les villes que tu as repérées ou dans ces villes-là spécifiquement, eh bien, de le refaire chez toi pour que toi aussi, tu puisses bah, bien comprendre comment on fait justement une étude de marché. Alors, je voulais aussi partager autre chose avec toi, juste avant qu'on retourne sur mon fichier Excel. C'est, euh, alors, parfois il arrive, euh, et j'en avais parlé sur un morning Imo. Euh, donc, en fait, il existe aussi parfois des, des, des, des, des, des études qui sont réalisées par des, euh, des, des sites internet et qui te sont livrées gratuitement. Donc, par exemple, j'en ai trouvé un sur les échos qui est très récent, puisqu'il a été publié début mars 2023, donc il est vraiment très récent, et qui là te sort en fait plein de communes, de petites communes. Parce que dans mon étude que je t'ai fait voir ici sur eh bien, Meilleur Agent, en fait, on ne ressort que les grandes villes. Donc forcément, c'est des villes qui sont à plus de 100 000 habitants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites villes qui pourraient être intéressantes. Il hein. faut, faut, faut, faut être très clair par rapport à ça. Il peut y avoir des, des endroits, des, des pépites, des petites villes. Donc par exemple ici, tu vois, sur, sur les échos, ils l'ont publié et je voulais le partager avec toi, eh bien on a Niort, Cholet, Angoulême. Voilà, On a toutes ces petites villes-là qui sont des villes intéressantes avec justement une forte tension locative et avec des rendements bruts qui sont à 6,6%, 6,19%, 7,6% de renta brute. Après, je n'ai pas envie de trop les prendre les autres parce que les rentas commencent à dégringoler et pour certains, mais des tensions locatives qui sont pas très très fortes. Donc voilà. Euh, moi, tu vois, donc je me suis dit que j'allais intégrer dans mon calcul, donc euh, dans mon étude, bah, les villes que t'ai fait voir juste avant, plus et eh bien Niort, Cholet et Angoulême. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur et eh bien euh, une application que je vais te recommander, qui s'appelle l'e-box. Euh, D'ailleurs, si cette application t'intéresse, et eh bien je te, je t'ai mis dans la partie description et eh bien tout simplement un lien d'affilié euh, qui va te permettre de récupérer alors c'est un site payant hein, parce que les informations qu'on trouve ici sont très intéressantes et je, je te le présente aussi au passage euh, si tu veux ce site internet là va faire vraiment des vraies études comme, comme je les aime et euh, qui vont me permettre à moi aussi d'avancer et de, de faire cette vidéo. Donc, si toi aussi tu souhaites récupérer un accès à cet outil-là, je t'ai prévu, eh bien, un code réduction, un lien affilié de 20%. Tout simplement, tu vas récupérer 20% de remise, tout simplement, en passant par ce lien-là. Donc, je te le mets, je te l'ai mis dans la partie description. Je t'invite à le récupérer. Si tu souhaites, toi aussi, utiliser cet outil qui est vraiment très, très bien et que j'utilise, justement, avec des investisseurs IMO pour, et dans mes, dans le cas de mes investissements, pour justement obtenir un maximum d'informations. Donc, on revient sur cet outil. Euh, donc là, j'ai une version, euh, j'utilise une version bah, que tu peux utiliser. Hein. Au départ, tu as une version gratuite de 14 jours. Donc, je t'invite vraiment à, à, bah, à le tester, hein, comme moi, en version euh, gratuite, pour que, voilà, que tu puisses aussi te, te faire la main sur l'outil. Et puis, si ensuite, tu souhaites vraiment euh, l'acquérir de manière officielle, bah, encore une fois, tu as ce lien dans la partie description. Et je le précise, c'est un lien affilié, hein, qu'on soit très clair. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça t'offre quand même une remise qui est quand même relativement intéressante. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, alors pour éviter, si tu veux, de refaire tout et de reperdre du temps dans cette vidéo, que ça va quand même relativement vite, c'est que tout simplement, j'ai déjà sélectionné toutes les villes dont je t'ai parlé juste avant. Donc, je sais pas si tu te rappelles, je vais repartager sur mon écran, et eh bien, donc tout simplement le fameux fichier Excel qu'on avait vu tout à l'heure, qui est donc juste ici. D'accord Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré en fait toutes ces villes -là. Toutes ces villes-là, j'ai même dû aller jusqu'à Nîmes. J'ai récupéré toutes ces villes-là, toutes ces villes qui sont pour moi des villes intéressantes sur lesquelles il faut euh, bah, réfléchir. Et j'ai intégré en plus, eh bien, les fameuses trois villes, donc euh, que je te disais tout à l'heure, qui sont euh, donc du coup, eh bien, euh, que je te remets juste ici, qui sont donc Niort, euh, voilà, qui sont donc Niort, Cholet et Angoulême. Je les ai rajoutés, eh bien, à, à cet outil-là. D'accord Donc là, on va passer donc sur euh, le Donc voilà, donc, on les a toutes ici. Donc il y en a au total bah, 15. Hein. J'en ai sélectionné 15. Donc que j'ai validé. Voilà. Voilà. Donc ici, si tu veux, tu arrives sur déjà une première page qui est intéressante, où là, tu as des informations qui sont très pertinentes. Tu as la ville de Cholet. Donc, par exemple, Cholet, on voit qu'il y a 54 186 habitants, donc une petite commune. Un niveau de vie moyen par habitant de 21 480 euros. Alors, moi, qu'on soit très clair, plus on va être proche des 20 000 euros à peu près, plus on va dire on est sur une tendance générale de euh, voilà de locatif qui est globalement euh, intéressant. Euh, si on commence à se rapprocher des 30 000 euros, là, il y a méfiance. Ça veut dire que c'est une ville où les gens vont être tentés fortement d'acheter plutôt que de louer. Donc, forcément, ça une répercussion sur la tension locative. Donc, ce qui est top ici, c'est que dans cet outil, euh, on récupère justement la fameuse tension locative. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on voit donc ici que Cholet a 8 sur 8. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette information-là d'accord, et que je vais la répercuter dans mon petit tableau Excel. Euh, donc, niveau moyen, rentabilité moyenne, 7,6%. D'ailleurs, je vais la rajouter tout de suite donc, sur Cholet. Donc, je vais aller dans mon petit tableau et je vais la rajouter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la rajouter... Euh, on va passer hop, sur eh bien, mon écran. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite les rajouter. Donc là, j'ai été chercher les euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est ça. Donc, du coup... On va les mettre ici. Voilà. Et du coup, je vais découper. Donc, Ce qui t'empêche pas d'aller aussi sur d'autres villes. Encore une fois, j'insiste, mais il euh, euh, faut vraiment... Euh, voilà. Donc là, du coup, on va aller sur Cholet. Et il y avait Angoulême. Je crois pas qu'elles étaient au-dessus, d'ailleurs, de mémoire. Non, n'hésitez pas. Donc, on a dit que... Euh, donc, sur mon outil, on a vu que, euh, eh bien, on a une rentabilité sur... Eh bien, euh, de 7,6% pour Cholet ah, et on a un tensiomètre à 8, 8 sur 8 Maintenant, on va dire 9 parce que les autres sont sur 9 donc, euh, non pardon sur 8 pardon. Donc, on a une tension à 8 donc ça c'est plutôt intéressant donc ça veut dire que la ville de Cholet donc je repartage mon écran on va rester là-dessus définitivement. Je te représenterai le fichier Excel après. Ça veut donc dire que, euh, bah en fait, on a euh, donc une grosse tension locative. Les locataires restent en règle générale 3,7 ans. Euh, on a par contre une évolution des prix donc de 7,8 la dernière année, 20 30 sur les 3 ans et 51 sur les 5 ans. Donc ça, c'est des informations que tu pourrais aussi rajouter pour t'aider aussi dans ta réflexion. D'accord euh, donc ensuite, on va avancer un petit peu. Donc on a Roubaix. Euh, alors là, Roubaix, bah, typiquement, on a un niveau... Euh, alors là, il y a quand même une vigilance à avoir. Parce que tu vois, par exemple, ici, sur Cholet, on a un, un taux de chômage de 14,9%. Alors qu'à Roubaix, on a 31% de chômage. Donc là, il y a quand même un gros warning. Euh, parce que ça peut vouloir présager, malheureusement, que euh, bah, est-ce que derrière il euh, y aura des loyers qui vont être garantis parce que si tu si as des locataires mais que derrière tu n'es pas payé tes loyers tu, tu, tu, tu le comprends, c'est quand même compliqué donc euh, le prix du l'immobilier n'a pas trop évolué d'ailleurs sur, sur la dernière année, c'est plutôt flat euh, 20% sur les trois dernières années et tu vois, voilà on voit que ça n'a pas trop augmenté sur Roubaix c'est globalement flat, donc on n'est pas trop sur un marché euh, grandissant et tu vois Roubaix, voilà, tension locative 3 sur 8, donc même si tu as, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Roubaix faisait partie des villes qui semblaient intéressantes. Là, on se rend compte quand même qu'il y a des difficultés. Forcément, il y a un taux de chômage qui est important. Le niveau de vie moyen par habitant est plutôt faible. Forcément, ça a des répercussions sur la tension locative. Forcément. Ensuite, on a Tourcoing. Donc Tourcoing 5, Donc, je vais le renseigner dans mon petit fichier Excel. Voilà. Et on continue l'analyse. Chômage relativement important également, niveau de vie plutôt faible également, hein, c'est assez logique, ça va de pair en règle générale, mais on voit quand même qu'il y a un intérêt des investisseurs puisque le prix est quand même toujours en train d'augmenter, pas de manière fulgurante, mais il est quand même toujours plus ou moins en train d'augmenter. Ensuite, on a Nîmes, euh, donc là on a un chômage qui est relativement euh, bah, important aussi, hein, 21,3%, on a un revenu, un niveau relativement faible. donc ça veut dire que les gens ne bah, cherchent pas trop à acheter, mais au contraire cherchent plutôt à louer. Et donc, on a une tension locative de 4 hein, sur, euh, sur 8. Donc là, on va le noter aussi pour euh, Nîmes. Donc, je le note juste ici dans mon fichier, puis je vais le repartager juste après. On continue du coup l'analyse. Angoulême, alors là, Angoulême, euh, chômage important. On a un niveau de vie qui s'approche des 20 000, comme je te disais, donc quelque chose d'assez cohérent. Par contre, on a une augmentation des prix qui est quand même relativement importante. Et les locataires ont tendance quand même à rester un petit peu plus longtemps que sur les autres villes. On le voit ici. Là, par contre, on a une tension locative de 8. Donc, Angoulême, tu vois, me paraît une ville euh, qui, pour moi, semble intéressante. Donc, j'ai mis 8. On continue. On a ensuite Perpignan. Donc, là, on a un chômage qui est assez fort également. Pareil, un niveau de vie moyen par habitant qui est que de 17 000 euh, euros. Donc,. Y a euh, par contre, on a quand même un intérêt assez fort là sur les, la dernière année sur Perpignan, ce qui était un petit peu moindre les années précédentes. Donc là, tu vois, il y a eu un engouement des investisseurs sur la dernière année sur cette ville-là. Mais on va quand même le renseigner. Donc, on a mis euh, Perpignan 6. D'accord, on va continuer l'analyse. Dunkerque, donc Dunkerque, forte tension locative, donc 8 sur 8 pour Dunkerque. Euh, donc, on va mettre 8 sur 8, voilà. Voilà. Et euh, bah on voit que le prix a augmenté, mais pas plus que ça. Donc, tu vois, Dunkerque, il y a quand même, à mon sens, quelque chose qui peut être intéressant. Euh, en termes locatifs, euh, on voit qu'on est, est, on est proche des 20 000. Rentabilité moyenne, 7,5 euh, Les locataires restent globalement longtemps dans le logement, 5,1 années. Donc, tu vois, Dunkerque, on va y revenir, mais tu vois, j'ai bien envie de la surligner en vert parce que pour moi, ça me semble être une ville qui me semble très intéressante, mais qu'il faut encore un, euh, investiguer. On a ensuite Nancy, 4 sur 8, tension locative. Donc, on va le renseigner également. Euh, là, ces chiffres-là étaient plutôt cohérents. Là aussi, euh, l'évolution du prix. Bon, à voir, Nancy, ça mérite une petite investigation supplémentaire. Metz, alors là, c'est plutôt étonnant parce qu'on n'a pas d'augmentation des prix sur Metz. Par contre, on a une forte tension locative. Donc, là, il faudrait investiguer un petit peu plus. Alors, est-ce que c'est un bug technique Je n'en sais rien. Les locataires ont tendance à rester longtemps dans le logement. Donc Metz semble être une bonne ville, hein, un taux de chômage qui est relativement faible, enfin faible, euh, en dessous des autres qu'on a pu voir auparavant. Donc Metz, euh, tu vois, me paraît être une ville qui mérite, euh, je pense, de, de, de réfléchir, d'accord Enfin, qui mérite un petit peu plus de, de réflexion. On continue. On a ensuite Saint-Etienne. Alors là, tension locative 1. Bon, Saint-Etienne, moi, je connais. Enfin, je connais. Je n'ai pas d'investissement là-bas, mais c'est vrai que je m'étais intéressé plusieurs fois à la ville. Euh, c'est vrai qu'on a une rentabilité, alors tu vois, qui du coup, théoriquement, est très forte. mais euh, qui, par contre, tension locative, bah, 1 sur 8. Quoi. Euh, augmentation du prix, globalement classique. Euh, voilà, sur une ville, globalement classique. Donc très forte rentabilité, mais bon euh, a priori pour trouver des locataires, c'est pas forcément très facile. Nior, donc là, Nior, bah, on voit bien qu'il y a un engouement très fort des investisseurs. On le voit, puisque sur les cinq dernières années, on approche les 50%. Enfin, on a 43% euh, et en un an, Nior a pris 16%. Donc on sent qu'il y a un engouement très fort. Par contre, il y a quand même ce paramètre à vérifier, puisqu'on sent quand même que le niveau de vie moyen est quand même important. Donc, euh, je pense que la population locale euh, cherche aujourd'hui à acheter. Et chômage relativement faible, si je peux me permettre, par rapport aux autres villes. Par contre, tension locative, 8 sur 8. Donc, je vais le repérer tout de suite. Euh, donc, Niort, je pense qu'il y a une réflexion à voir sur Niort. Euh, et on a dit, euh, du coup, par rapport à la renta, on est à 7,8. Je vais le renseigner ici. Or, hop, voilà. Ensuite, on a Mulhouse, donc la tension locative 2. Bon, euh, tu vois, donc là, c'est pareil. Euh, Mulhouse, bah, on a sur le papier une rentabilité qui est très forte euh, puisque moi, j'avais repéré 10,59% hein, si on prend les informations euh, donc, de meilleurs agents euh, de rentabilité. Par contre, bah, on a une tension locative qui est très basse et on a un niveau de vie moyen de que de 16 000 euros, un chômage de dingue. Euh, donc, tu vois, sur le papier, apparaît très rentable, mais tu vois, Mulhouse, bah, moi, je n'irai pas. Voilà, je n'irai pas. Ça reste une vie qui, à mon sens, peut être dangereuse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein, mais voilà, c'est en tout cas pas une vie que moi j'aurais sélectionnée, ça c'est sûr. Limoges, euh, on est sur 3 sur 8, donc euh, pas une grosse tension locative. On va regarder un petit peu les autres paramètres chômage, évolution du prix, euh, donc globalement classique. Euh, voilà, c'est plus ça qui me gêne un petit peu euh, Bon, ensuite on a le Havre donc tension locative 4 sur le Havre on va le rajouter ici de toute façon je te présente ça juste après chômage 21,8 donc assez fort le prix n'a pas trop augmenté sur le Havre euh, un petit peu mais pas trop par contre les locataires restent globalement longtemps euh, le nombre d'habitants est en décroissance on va, on, va, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Le Mans, Alors, tu vois, on arrive sur Le Mans, justement, bah, bah, ma ville. Donc, on a une tension locative de 6. Donc, globalement, plutôt bien. Euh, on a un chômage euh, co voilà, cohérent, évolution du prix qui n'a pas non plus trop augmenté. Euh, et on a un niveau de vie à 20 000 euros. Donc, Le Mans, bah, forcément, euh, fait partie des villes... Euh, bah, que j'ai sélectionné non pas parce que j'y résis mais parce que effectivement dans mon étude, bah, très clairement elle ressort. Euh, j'ai pas oublié d'autres villes, bah non j'ai fait le tour. Euh... Ah il y a peut-être juste Angoulême a priori que j'ai pas ressorti ici. Euh, on va retourner voir euh, Angoulême si pourtant elle y était. Euh, on va retourner voir. J'ai dû la zapper Angoulême. Euh... Angoulême voilà. On avait une rentabilité à 9% que j'avais pas renseigné ici. Donc, pareil, Angoulême, pour moi, c'est une ville sur laquelle il faut envisager. Alors, ce qu'on peut voir aussi, pour aller un petit peu plus loin dans l'étude, c'est que justement, quand par exemple, tu as une ville comme ça où tu hésites un petit peu, donc euh, je vais te représenter mon écran, tu vois, je, on, va, on va aller un peu plus loin maintenant. On va, euh, je vais te représenter mon, mon, voilà, mon petit fichier et je t'ai mis en vert, euh, bah, pour moi, les villes qui seraient les, les, les numéros, enfin, celles où du moins, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose à aller travailler. Donc toi, il y a Dunkerque, Le Mans, Metz, Niort et Angoulême. Donc ce qu'on peut faire, du coup, c'est aller plus loin dans l'analyse et compléter un petit peu ça. Donc on peut aller par exemple sur euh, Dunkerque. Donc pour moi, Dunkerque me semble plutôt bien. Euh, on va aller sur Dunkerque. Et donc on arrive ici. Voilà. Donc Dunkerque, en fait, tu peux analyser la ville. Et là, c'est plutôt bien foutu. Puisque, alors, Dunkerque, tu vois, par exemple, il y a quelque chose qui est inquiétant quand même, c'est que la copopulation a tendance à décroître chaque année. Donc, ça, ce n'est pas forcément un bon indicateur. Ensuite, ici, on a le prix d'évolution de l'immobilier. Donc là, en bleu, la courbe bleue, c'est les appartements. Donc, le prix de l'immobilier a tendance à descendre hein, sur le, le premier semestre 2022. On n'a pas les données sur 2023. Euh, on a ici euh, donc le prix moyen donc, pratiqué alors on va avancer un petit peu locataire 54 46 de propriétaires, 42 de maisons, 57 donc d'appartements et on a du coup ici un loyer moyen. Donc nous on va plutôt s'intéresser au meublé. Voilà. Et du coup, on va prendre les appartements confondu, j'aurais pu ensuite aller plus loin dans mon analyse hein, en fonction de ce qu'on peut repérer encore une fois, c ce que je t'ai dit, il faut vraiment pousser plus loin les analyses euh, du coup, bah voilà un petit peu ce qui ressort euh, donc on a par exemple sur un deux pièces, donc on va prendre un trois pièces par exemple, donc qui serait un, un deux chambres, que moi j'affectionne particulièrement on est tu vois sur un loyer à 608 euros donc moi ce que je propose par exemple c'est, bah, imaginons euh, alors c'est assez difficile hein, parce que tu vois, le prix moyen est à 471, donc on peut très bien le répertorier. Hein. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, Dunkerque, bah, tu vois, je vais mettre 471 euros. Ouais, D'après cette analyse-là, on retrouve les chiffres qu'on a vus au préalable. Euh, on a là aussi la pyramide des âges, ça peut être intéressant. Les écoles-universités, donc tu peux les comparer. On retrouve le fameux tensiomètre, donc facilité à trouver une location, bah, très difficile. Budget des locataires, normal. Donc ça, des facteurs importants aussi. Euh, ensuite, euh, la typologie des logements, mais bon, globalement, c'est assez similaire quand même. L'évolution du nom d'entreprise, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc on a toujours, les entreprises toujours en, en, en croissance, hein. donc on a 5451 entreprises, contrairement à 2019, il y en avait 5000 donc on voit qu'on est en croissance régulière. Euh, les établissements de tourisme, donc ça c'est intéressant aussi. Euh, les hôtels, tu il y a 13 hôtels. Donc tu vois, pareil aussi, quand tu fais tes études de marché en location courte durée, savoir un petit peu ce qui se passe, bah toi tu vois, as 13 hôtels. Donc tu vois, c'est aussi des formations, ça qui sont importantes, là cette fois-ci, plus pour la location courte durée. Euh, J'ai rien oublié, voilà. Euh, donc du coup, on peut continuer un petit peu cette analyse-là. Hein. Euh, on peut aller par exemple ensuite, une autre ville qui m'avait plutôt bien plu Niort, Metz. Donc on va revenir euh, ici. On va taper par exemple donc euh, Niort. Voilà. donc Niort, euh, on voit qu'on est globalement haussier, euh, enfin, du moins assez stable. Euh, tu vois, on peut comparer un petit peu. Donc très difficile. Par contre budget du locataire, c'est un petit peu plus euh, difficile euh, pour le locataire de se loger. Euh, D'ailleurs, on peut aller voir euh, le. Euh, on aurait pu aller voir leur euh, disponibilité. Euh, voilà, donc là, par exemple, les appartements, tu vois, on a une très forte progression du prix ces dernières années. Et finalement, euh, c'est les deux sèvres en bleu. Donc nous, c'était la courbe euh, orange. Donc, vois, ils comparent en fait donc, le, le département avec la ville. Euh, donc, les appartements à Niort, euh, voilà, ça devient de plus en plus cher que les maisons. Tu vois, on voit bien la courbe en train de se croiser. Ensuite, on a l'allocation meublée. Donc, pareil, 471 euros en moyenne. Euh, on a l'évolution d'une entreprise donc qui est vraiment en croissance importante. à 200 plus entreprises. On a. Pas mal d'hôtels, tu vois, on a 19 hôtels sur… Euh, donc, on voit quand même que Niort a… a Alors, tu vois, par exemple, typiquement, pour une étude en loquace côte durée, là, on, si on comparait les deux, on voit que celle-ci, tu vois, pour un nombre d'habitants euh, inférieur, puisqu'on n'est plus que 159 59 000 habitants, on a quand même, mine de rien, euh, 19 hôtels. Donc, ça laisse présager quand même des choses intéressantes. Voilà. Donc, moi, c'est déjà ce que je voulais te faire voir. C'était un petit peu ça pour que tu puisses comprendre. Donc, du coup… On n'a pas fini, on va aller plus maintenant sur la partie courte durée, mais je voulais déjà arriver à ce point-là pour que tu comprennes un petit peu comment tu peux faire ton étude de marché. Du moins, je te donne tous les indicateurs qui te permettent de faire la même chose que moi. Hein, donc, on peut reprendre mon petit fichier Excel. Donc, voilà, donc du coup, moi j'avais repéré Dunkerque, Le Mans, Metz, Niort, Angoulême. Voilà, voilà les villes que moi et Cholet, très certainement aussi Cholet, que j'aurais pu mettre mais qui mérite d'être un petit peu plus euh, approfondi parce qu'on a une forte euh, tension locative. Et tu vois, les autres, je les ai pas retenus parce qu'on sent que c'est plus compliqué pour avoir des locataires. Euh, euh, on sent que ce n'est pas forcément très facile. C'est que j'aurais complètement banni ces Mulhouse malgré euh, bah, qu'elle est en position. Tu vois, donc c'est ça qui est... Est pour ça qu'il faut faire super attention parce que les données qu'on voit au départ, bah, il faut les retravailler derrière pour euh, affiner et finalement euh, ressortir ou au contraire garder certains appartements. Euh, ça, ça dépend vraiment de, de ce que tu souhaites faire. Donc moi, ce que je te propose maintenant, c'est que euh, eh bien, tout simplement, on continue cette, euh, cette étude, mais que là, cette fois-ci, on avait plus sur la partie courte durée. Donc on va reprendre donc Dunkerque, euh, Le Mans, Metz, Cholet, Niort, Angoulême, et on va justement eh bien, aller plus loin et regarder un petit peu en courte durée ce qu'on est capable de faire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on retourne à nouveau sur mon écran, voilà, et on va aller maintenant en euh, location courte durée. Donc là, moi, j'utilise un outil que vous devez tous bien connaître, qui s'appelle RDNA. Alors moi, j'ai une version professionnelle, mais vous pouvez très bien euh, l'utiliser euh, avec la version euh, ici. Donc là, par exemple, on va aller sur Dunkerque, la version que vous connaissez tous. Voilà, donc on est sur un grade B+, donc ça, c'est un grade qui est, un, qui est très intéressant. La demande D'accord La croissance des revenus, la saisonnalité, est-ce qu'on a ou pas hein, Donc, euh, bon, je vais pas, pas m'éterniser sur ADNA, mais euh, dans, dans mes formations, tellement j'explique vraiment comment utiliser cet outil, parce que c'est un truc de malade. Euh, mais là, on peut aller un petit peu plus loin, justement, et on peut s'amuser à. Euh... Alors, on va repérer, justement, Dunkerque. On va aller chercher. Ou oh, sinon, je vais le taper ici Dunkerque. Et on va aller le chercher. On va voir un petit peu ce qui nous ressort de ça. Voilà. Donc, on a euh, 729 annonces. Les personnes restent en moyenne 2,9 nuitées. Euh, saisonnalité, euh, le taux d'occupation, l'average daily price, c'est-à-dire le prix moyen pratiqué. Le REF donc là, en gros, c'est la division du prix moyen divisé par le taux d'occupation, ce qui donne un, un scoring, finalement, à donc plus et haut, plus, ça veut dire que la notion de saisonnalité avec le revenu qui est généré est intéressant. Et on a un revenu potentiel de 15 693, mais potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite, ça va dépendre du nom de logement, ça va dépendre d'où est placé le logement. mais En gros, vous voyez, c'est une information que ça vous pourriez récupérer. 15 693, par exemple, je vais le mettre ici. Donc, 15630, je vais le partager avec vous après, hein, bien évidemment. Donc je vais mettre Airbnb, que ce soit plus simple. Je vais mettre euh, meublé, loyer meublé. Airbnb, je vais mettre aussi, ça me semble important. Et le Refpart, le Refpart, pardon, est à 5166. Voilà, 5166. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il intègre, si vous voulez, le rêve-part, c'est vraiment la notion du prix moyen pratiqué avec le taux d'occupation. Donc, en fait, les deux sont... Parce que souvent, des, des propriétaires, par exemple, je en conciergerie me disent, c'est quoi le taux d'occupation Mais ce que je leur dis, ça ne veut rien dire. Si vous me dites c'est quoi le taux d'occupation, en fait, c'est un mauvais indicateur. Vous devez me parler du PART. Le PART, c'est vraiment cette association entre le taux d'occupation et le prix moyen. Parce que je peux très bien avoir un taux d'occupation à 100% et pratiquer un prix à 20 euros la nuitée. Et à l'inverse, je peux très bien avoir un taux d'occupation de 20%, mais par contre, j'ai un prix derrière à 100 euros la nuitée. Vous comprenez en fait l'approche. Donc, ça, c'est très important. Alors, on est toujours sur mon écran. Euh, Qu'est-ce que je vais vous faire voir moi euh, Donc là, j'ai pris Dunkerque. Euh, ensuite, on peut aller sur le market summary. Euh, on peut faire euh, une étude à l'année. Pour voir comment se comporte la ville. Donc, on peut comparer. Alors, on va pas trop comparer 2021, ce que c'est un après-covid, mais on va comparer 2022, par exemple, avoir les chiffres de 2022 entre le taux d'occupation. Donc, ça, ces chiffres-là sont globalement cohérents puisque l'année 2022 est une année relativement classique. On n'était pas un après-covid, donc ça, c'était plutôt intéressant. Ensuite, on a les chartes. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est tableau graphique. Euh, donc, pareil, ça, on va mettre de côté. Comp, on l'avait vu tout à l'heure. Là, c'est toutes les annonces. Alors là, c'est plutôt intéressant aussi, puisque là, on va repérer finalement toutes les annonces qui sont présentes. Donc, il y en a 700 et quelques. Hein, donc, on a toutes nos annonces qui sont, euh, qui sont ici classées avec le revenu qui est généré. Donc, en plus de ça, on peut sortir, eh bien, euh, donc, euh, tout simplement un, un fichier Excel hein, avec toutes les datas euh, et le taux d'occupation par appartement avec également le cleaning fee. C'est-à-dire qu'ici, on est capable de voir précisément, eh bien, qu'est-ce qui pratiqués en termes, de, en termes de, de cleaning sur les appartements. On peut dresser forcément les statistiques aussi, euh, qu'est-ce que représentent finalement le, les frais de nettoyage par rapport au nom de Donc, tout ça est, est très intéressant. Donc, du coup, là, j'ai récupéré... Alors, si ce que j'aurais pu voir, c'est l'overview. C'était ce que je voulais vous faire là, principalement, pardon. Donc, 727 annonces en moyenne, 58% taux d'occupation, un rêve part à 51. Donc, c'est ça que je vais relever. Et... Euh, revenu potentiel 15 621. Euh, donc là, on peut regarder aussi bah, mensuellement. Hein, pour voilà, donc on voit que c'est principalement en juillet et en août qu'on a les réservations, et en avril et également en décembre. Mais c'est quand même juillet, août, et ensuite avril. Euh, voilà, donc là, ça vous donne quand même pas mal d'informations. On a ensuite ici bah, les loyers. Donc là, ça va dépendre de votre analyse, ça dépend du type d'appartement que vous allez choisir, euh, dans quelle classification va être vous allez placer votre logement, est-ce que vous allez faire du pas cher, est-ce que vous allez faire du, du luxe, etc. Enfin voilà. Euh, donc toutes ces informations-là, pour moi, sont des informations euh, que vous devriez, si on peut aussi regarder par exemple en moyenne, voilà, donc bah, forcément, c'est les mois les plus forts hein, qui, qui ressortent. Et du coup, bah, on peut très bien se dire, bah, ok, maintenant que j'ai trouvé ces informations-là, vous pouvez en mettre le plus possible. Parce que l'idée, c'est d'avoir un fichier Excel, si vous voulez, avec le plus d'informations possible le plus de data, pour vraiment euh, se dire, bah, ok, je choisis quelle ville. donc Ensuite, on va par exemple aller sur Metz, puisque bah, Metz, c'était une des villes que j'avais repérées, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, on va décocher euh, Dunkerque, Hop, et on va aller sur, euh, donc, sur Metz. Je vais vérifier que qui est bien décoché. Et je vais aller sur Metz. Voilà. On va l'appliquer. Voilà. Donc là, on est sur la ville de Metz. Du coup, tac. Euh, donc, on a un taux d'occupation qui est plus fort à Metz. Euh, on a à peu près le même nombre d'annonces et on a un par à 54%. Donc, c'est quand même meilleur, très clairement. Donc, sur Metz, Alors, le revenu moyen, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose parce que bah, ça va dépendre du type de logement. Euh, enfin, voilà, c'est... Alors, vous allez voir, cette villa est quand même particulière, 15 439. Parce qu'en fait, donc on est sur les mêmes revenus que, que, que l'autre. Mais ce qui est très marrant, c'est que... Euh, en fait, le loyer, enfin, ce qu'on collecte en moyenne est globalement relativement identique. Il n'y a qu'en décembre euh, où il y a vraiment un, un plus. Donc, euh, et sans le taux d'occupation, globalement, c'est une ville moyenne. Hein, C'est-à-dire que le taux d'occupation est globalement flat. Il n'y a qu'en janvier, euh, là, 2023, où apparemment, ça a été quand même plutôt bas. Vous voyez, ça, c'est quand même des informations intéressantes. Euh, on va avancer un petit peu. On va aller justement, tiens, sur la ville du Mans, puisqu'elle faisait partie des villes. Ah, on va aller chercher le man. Euh, alors, je crois que je n'ai pas décoché euh, Metz. Je vais décocher tout de suite. Metz. Ah, je vais Ok, donc là, on arrive ici. Donc, on a un rêve par à 46. Donc là, c'est quand même nettement en dessous hein, pour Le Mans. Euh, 46. Il faut vraiment que vous vous raisonniez en rêve-part. Hein, c'est super important. Et en revenu annuel, en moyenne, on a 11 449. Hein, donc, on voit que en courte durée, euh, et c'est pour ça justement que je voulais, euh, que je le dis fréquemment aux investisseurs immobiliers, attention avec euh, la vis, parce que comme ça, sur le papier, paraît intéressant qu'en courte durée, vous aurez des très bons résultats. Euh, peut-être même que ce serait plus intéressant de faire du meublé. Hein. C'est con, mais c'est comme ça. Là, les, chiffres, le, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Ensuite, on va aller justement sur la ville de Cholet. Donc là, du coup, on va finir. Comme ça, du coup, on aura l'étude complète. Et comme ça, vous pourrez eh l'utiliser ou vous pourrez en refaire une de votre côté par rapport peut-être à des villes proches de chez vous. Encore une fois, il faut... Euh, investiguer, il faut aller plus loin dans les... Mais voilà, je vous donne quand même toutes les bases, moi, pour que vous puissiez faire votre... Donc, Cholet, on est sur un REF PAR à 42, donc encore moins bien hein, par rapport à Cholet. Et euh, on a un revenu potentiel à 11 839. Euh, 11 839, je vais y arriver 839. C'est encore moins bien. Ensuite, on va aller sur Nior. Je ne vais peut-être pas forcément toutes les faire, je vais arrêter là ensuite, puis je vais vous présenter le résultat. Et je vous laisserai finir chez vous, puis vous me direz justement si vous l'avez fait, <rire> si vous avez fait vos, vos exercices. Euh, Nior, euh, voilà, on va l'appliquer. Et du coup, euh, on, alors là, c'est encore c'est moins en moins bien. Euh, <rire> là, on est sur 34, et on est sur eh bien, revenu annuel de c'est bien 10 0.86. D'accord 0.86. Je suis arriver. Euh... Bah en fait, il ne m'en plus qu'un. Donc à la limite, je vais le faire tout de suite. Comme ça, du coup, au moins, ils seront tous faits. Ignore. La supprimer. Et je vais aller chercher Angoulême. Euh... C'est angoulême là Okay. Okay. Voilà, et donc là, du coup, bref, par 41, euh, donc là, 41 pour Angoulême, et on a un lien de 9379 en courte durée. Voilà, donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que là, on aille sur mon fichier Excel directement, Juste ici, voilà. Donc là, on se retrouve sur le fichier Excel. On se retrouve avec les fameux chiffres. D'ailleurs, ça, j'aurais pu le virer parce que finalement, je ne l'ai pas rempli. Donc, on va garder juste ça. Euh, on aurait pu garder, on aurait même pu refaire un filtre là-dessus, bien évidemment. Euh, donc là, on voit que Dunkerque, quand même, ressort en... Enfin, voilà, là, très, très clairement, on a un rêve parc qui est, qui est très intéressant. Euh, encore une fois, il faut pousser un peu le, le, le raisonnement. On a Le Mans. On... Enfin, en fait, en deuxième position, on a ensuite... Euh... En première position, même, on a Metz. Euh, ensuite, en deuxième position, on a Dunkerque. Donc le trio, on va dire, c'est vraiment Dunkerque, Le Mans, Metz. Euh, les trois villes euh, aussi bien en location en meublé qu'en location courte durée, qui semblent quand même être des villes euh, relativement intéressantes. On euh, faut aussi se pencher, je pense, sur les autres. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui ressort de cette étude. Donc aussi bien en location en meublé qu'en location courte durée. A priori, ces trois villes-là ressortent comme les villes qui sont euh, les plus euh, qui sont les plus rentables. Alors après, on peut même aller beaucoup plus loin encore, puisque là, on a notre loyer donc, à l'année. Donc on peut très bien euh, pousser encore nos calculs. Hein, ça, on peut en faire euh, de manière assez. Euh, donc on arrive à un loyer moyen de 1307 euros. D'accord euh, Donc voilà. Euh, on pourrait comparer ça avec le loyer euh, moyen. Euh, ou le prix au mètre carré moyen justement pour déterminer la rentabilité, euh, cette fois-ci non pas eh bien, en location meublée, mais en location, eh bien, en comment dirais-je, en. En, en location courte durée, hein, tout simplement, puisque là on a une rentabilité qui, euh, qui est euh, eh bien, qui, qui, qui, exploite, qui, qui explose quoi. Donc là on était au mètre carré, donc ça va être compliqué, il faudrait reprendre les chiffres avec euh, avec le coût moyen, euh, le, le coût moyen d'un appartement. Là le chiffre que j'ai ici c'est que le prix moyen au mètre carré, donc je peux pas faire le, le calcul précis, vous comprenez, mais vous pourriez rajouter une, la colonne ici qui serait et vous l'avez sans meilleur agent, hein, vous pouvez récupérer le prix moyen d'un appartement. Pas au mètre carré, hein, mais le prix moyen d'un appartement. Vous le rajoutez ici, et du coup, vous faites la même règle de calcul que j'ai faite ici, ce qui vous donnerait eh bien, la rentabilité brute, mais cette fois-ci en courte durée. D'accord Et généralement, on est quand même largement au-dessus de 10%. Euh, sans aucun problème. Et euh, là, pour le coup, on a du cash flow, on le sait, qui est positif. Parce que là, dès que vous dépassez 10% de rentabilité, là, vous êtes sûr que vous faites du cash flow positif. Donc, pour moi, dépasser 6-7% euh, en location meublée nous permet d'en faire un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et dès que vous dépassez les 10, bon, bah, là, vous êtes certain que vous en faites sans aucun problème. quoi euh, Voilà un petit peu, moi, ce que je voulais vous présenter euh, sur cette étude. Donc, euh, une vidéo un petit peu longue, mais c'est une vidéo aussi euh, tuto, une vidéo, euh, euh, comment dirais-je, euh, cette fois-ci, on, on, on a été beaucoup plus dans le détail. Je pense qu'elle vous a plu, enfin du moins j'espère. N'hésitez pas à lâcher le pouce euh, vers le haut. N'hésitez pas à faire la même étude par rapport aux villes qui sont proches de chez vous, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Euh, vous pouvez me repartir de ces études-là pour aller plus loin, même pourquoi pas aussi m'en parler, me, me dire un petit peu ce que vous avez fait. Et comment vous, d'ailleurs, vous sentez le marché Peut-être que vous êtes fait partie de Dunkerque, vous habitez à Dunkerque, au Mans, à Metz, à Cholet, Niort, Angoulême, bah, ou Mulhouse, justement, où tout à l'heure je un petit peu rayé. Bah, Dites-moi, justement, vous, ce que vous pensez de cette étude. Euh, Est-ce que vous la partagez Est-ce qu'au contraire, euh, bah, vous pourriez préciser, vous Parce que peut-être que vous avez un retour plus terrain. Encore une fois, ce n'est que de la théorie mais qui donne quand même des bons présages euh, sur le futur. Mais il faut après, bien entendu, euh, bah, rentrer plus dans le détail. Il faut euh, aller plus sur les, les quartiers aussi, ce que les quartiers vont, vont jouer un rôle. Et puis aussi sur la typologie des logements et enfin sur l'exploitation. Voilà, on a terminé. Euh, N'hésitez pas donc à la commenter, la partager, à liker aussi, bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao